il euh, y a Beats Studio qui m'a contacté, il m'a dit Yo, hey, je suis arrivé à me faire pied ma barre, j'ai besoin d'un coup de main Donc euh, on va aller voir si euh, ce qui se passe là-bas J'ai pris juste un stuff Tita avec une épée métée euh, Des perles, euh, potion de reaper, Et puis quelques petits trucs, on va voir qu ce que ça donne euh, Le joueur est introuvable Ça, ça commence pas bien, t as affaire mon homme hein? Tu, tu découvres mais t'as besoin de mon aide Ok d'accord Ok finalement il est là, il m'a TP. je sais pas ce qu'il raconte euh, Archeos tabarnak, ça va être drôle ça, les amis. Asti ça va être drôle. Ça va être drôle, ça, les amis. Je vous le dis tout de suite, ça va être le truc le plus rigolo que j'ai fait de ma vie. Un 5v1, nice. Ça, ça va vraiment être drôle. J'espère pouvoir en faire drop un, Le truc qu'ils savent pas, les amis, c'est que moi, j'ai des potions de Reaper. Eux, ils doivent pas en avoir. Donc, ça va être rigolo, j'ai l'impression. Ils sont... C'est quoi les pseudos Euh... Yo les gars, je suis en pvp si vous avez envie de venir là. Du seum, mais Non, mais si vous venez de te pvp, ils sont full P4 Tita, ils sont juste deux, puis c'est pas leur plane. moi je prends les deux. Quoi, mec, ils sont tous les deux. On est mort, les gars. Non, non, mais non, ils sont deux, gros, ils sont deux. Les autres, c'est des c'est là Ils commencent à back, gros, tu vois. Ah Arthéo, c'est des amis. C'est qui tu peux tuer, Icon Les deux Tita Les deux gars Gatita là, ouais. Ok, ok, ok. Mais vous êtes tous, vous êtes tous les gars moi si On est dans nature ouais. OK bah là plus via Icon. s'appelle de qui 47. Drop ton stuff. Ah putain mec le le mec il va drop J'ai pas fini quand j'arrive, j'arrive bientôt. On arrive drop Icon. Icon Icon Putain, nausée de merde les gars. Droits, Putain Oh par contre euh je vais prendre un peu 4 de vite là Sky Allez comment il va avec eux Je vais KB, KB. T'as pas des joints dans ta Sky euh... Si si si si ouais. Non sky. pas d'Ali mec Je vais à la Sky aussi Mais c'est beau, je suis last light Mais de toute façon ils pas de, à mon avis ils ne pas, pas de Là de, Là, de, là, là. Pas de, là Dans le coffre Bah oui on, faire, les on perd, est perdre, c'est sûr Mais non mais sinon, ils auraient déjà battu les Là Non je te vois pas Là dans le coffre Là là Ah j'ai derrière des perles aussi, ouais. Je te vois pas en fait, c'est chiant. Ah là, j'ai trouvé. Ah oui, toi, t'as plein de gens. Mais <rire> oh, c'est la carte PDM, mais dans je trouve les miens. parce que j'ai oh, a des... qui ont descendu en bas. Et les gars, toi, les, les gars, gars les, les gars, perles. euh, là, okay, bah, au même, deux même deux endroit. endroit, il y en avait un. C'est la qu'il faut tuer, la carte Au même endroit en dessous. Ok, on va combattre, on va faire rien. Non, non, mais non, c'est bon, on est Il me fait des sites d'alli, moi perso. Je suis juste en haut, je suis juste en haut, j'arrête d'enverrer le gars, t'inquiète, moi je. Je le gère bien là. Vous voulez de l'aide ou pas encore Le gars il me fait les signes d'Ali il me dit d'arrêter mais gros, tu attaques un pote. TP à qui Red kid, red kid, vite, vite, Attends, je vais dead, je vais dead. Accepte. Et mets-toi moi de ce que... Je peux manger. Il va droppé. qui Ok, Ok, tu qui là il va drop Il va drop il va lui, ok. Il s'en a drop il est, il est petit à lui, hein, il est pas il est pas fait. Okay, non, c'est juste qu'il a plus de. Il en fait. Ah oui, non, il y a. Oh, il a break, il a break Ah non, putain. C'est la carpe et qu'il faut, dire, qu il faut, qu il faut jouer Et la lunatique. Ah, dommage, il a réussi à remonter toute sa vie le bête. -tôt. Les gars, j'ai juste pas mes bottes C4. J ai, j ai Moi, de toute façon, je suis nice pour les. Il a, ok, il a plus de portes et tout. la capatienne Mais qu'est-ce mec Tramasser le stuff avec nous Oh bah Je sais qu'il n'y a pas de capitale Non c'est moi qui ai fait ai profond de profond. Capitaux, là. Non, est fais, par contre Je suis sauvé des en fait Et bah, il... mmh, gros. Gros. Oh les gars il est il est bloqué Regardez au -dessus, de dessus Regardez au dessus Ça va back sur moi au dessus Bouf, bouf Tout le monde s'en bouffe bouffe là il... Ah oui il back il back J'ai un autre sur moi les gars est... Ah oui bouffe c'est seul ennemi Il a Les gars juste un peut venir prendre l'autre diacena Parce que l'autre gars en haut il est super nul en fait J'arrive avec contre J'arrive avec contre J'arrive avec toi, j'arrive avec toi. On le monte, on le monte, on le monte. Genre, guide quelque chose, il est super nul, donc on est capable de le faire drop, il n'y a pas de heal non plus. Il descend là, il est descendu. Ah ouais, ouais, je veux le voir. Il y a beaucoup de qui viennent vers toi, je veux il taper. Mais le Natic, il se focus, le gars là, Ouais, il est cassé, coli, mec. Apparemment, il est où sur les murs Go le faire. Oh putain. Il est Qu'est-ce que c'est toi. Il j'ai quasiment plus de les gars. De Gamer, de Geek, quelque chose là, lui il faut le focus. Il a pas de heal, de Geek 47, il y a juste des pommes d'or. Il a plus de heal, 100%. Le Geek, t'as dit Le Geek, quelque chose. Les deux, les deux gars, Silex aussi, il a plus de heal. Ils ont plus de heal, les deux. On a des alliés ou pas qui sont là ou pas Non, non, non. Moi non plus, il y a pas d'alliés. Il y a un collimateur, il y a Ah oui, ils ont TP la Stasia ils ont TP à Estasia. Ah putain, allez, on back. User joined your channel. What? Elle, elle a pas réussi? Oh si putain! Oh j'ai oh, réussi à back comme avatar! Moi ouais. ouais, j'ai back c'est bon! Red viens se barre! J'ai rien récup moi par ah, contre! T'as une euh, grosse euh... merde! Ouais ouais j'ai euh, réussi à back! C'est quoi ces gros chacals là? C'est de la merde! C'est ça. bon! là les amis! Oui! Attends Onyx, attends attends deux secondes, je me re-tp! Ils sont nuls! Onyx, ça Attendez, je suis en combat! Ok, là! Fais slash ETPS mec! slash ETPS! Attendez, je suis au-dessus moi! Onyx, tu peux là Ouais, je l'éclate, il a bouclé shit. Il est qui qui est là-bas Il y a moi TP toi. Si t'es PK, quelqu'un. Icon, je me TP. J'ai pris 22 creepers encore. Icon, c'est fait. Il est où Ouais, c'est là. Il est là, il est là. Il a pris coup. Il est où Icon, t'es dessus, tu peux. Oui, oui, Icon, il est dessus, mec. Il est là. Je vais tout le monde le tape si tu veux. Icon, décalte-toi un petit peu s'il te plaît. Ah merde. Il y a des là, il m'a fait des menaces, mec. Il paraît que c'était B. Tu étais moi, j'étais plus bien en fait, tu étais si tu veux. Il y a un mec qui m'a menacé. OK. il paraît que t'as plus de vie, il paraît. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il va dalle. Il va dalle, il va dalle, il va dalle, il va dalle. Mais le pauvre. Oh si, il s'est il s'est. Mais le pauvre les gars. Christophe Senna. Ah non, mais c'est quatre feuilles, en tuer là à chaque fois. Mais le pauvre les gars, le pauvre. Surtout euh surtout dropez pas vos items hein. Faites pas les coups. Il est pas me dropper pas, pas, pas votre épée. Pas, il est pas bas, il a des. Pourquoi il a remis ah des OP en dessous Il est là. Moi j'ai pas de drogue. J'adore, j'adore de il est en train de sniquer, il est hop. Bah ouais, yolo, yolo. Hein, pourquoi pas, yolo. ça fait des coups critiques, gros <rire> <rire> coup. Tu sautes au moins, qui Bah ouais, bien sûr. Psycho l'arbre ok, je te fais un grade licorne pour 400€. Si tu fais un don de 400€, je te fais un grade licorne pour que t'aies ah. escroc. Là t'es rendu déjà à 100, mec. C'est bon il, il est où Il est, il il il est où, est où est je est là, Il est là, il euh, est Mais un truc que je comprends pas, c'est qu'il prend pas aussi cher. Ah, oh, il a pris pas point de en fait. Mais, mais, oui mais genre j'ai l'impression le stuff Senna genre, il fait moins mal non, que la la le stuff Tita, genre, j'ai l'impression. Non, non, non, non, non tout à l'heure, on avait un. Je nique le stuff Sena. Ah, en même temps, il y a le 30%, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils ont le 30% aussi, ouais. C'est le 30% sur moi. Il bouffe toutes ces pommes là. Bah, voilà. il boit le frapper à la cube. Bon, il meurt là. C'est bon, il va mourir. Il là, ici, il encore là. Ah, il est là, putain. C'est un pro PvP play play player, gros. C'est un pro PvP player. Il tient le machin là. Oh le pauvre. Je sais pas c'est qui Florian en air, Ice. Si vous jouez à Fortnite, sauver le monde. Non, merci, il va faire tapis bye. Ah il y a Bro. Il a Bro. Il a Bro. C'est bon, il a Bien joué. J'ai eu les bottes et l'épée, les était T3. Moi aussi, j'ai eu des bottes. Bon, bah, okay. moi ouais, j'ai des, des creepers. Allez, fais péter. On va allez. Tout le, tout le cabinet, Allez, allez c'est parti. Faudrait faire un allez, trou allez, par allez. là, en fait. Faudrait faire allez, un allez, trou allez. par, allez, par allez. là, comme ça que si on fait Et un là, vous, on trou par là, est on enlever. Ouais. Mais d'où je récupère Ah, what J'avais récupéré, il y a un claim. T'as récupéré quoi deux vitres renforcées. Go, go, go Moi j'ai récupéré le ventilateur. la space obsidienne. la prendre la space vite J'ai pris le ventilateur, moi perso, les gars. Les gars, j'ai eu plein de minerais. Mais c'est qui qui a posé Creeper? C'est moi? C'est rien, c'est bon, c'est bon. Est bon. Les gars, Pourquoi plein je me peux pas récupérer les gars? Ah, ils ont reclaim. Ils ont reclaim. J'ai deux vitres renforcées et plein de minerais. Bah, moi ah. j'ai eu un ventilateur. Est-ce qu'on peut partager un peu? T'as eu le ventilo? Ouais, tiens, je te le donne. Si vous voulez, j'ai.